Bonjour. Donc là, ça fait quelques mois que tu à Michel, maintenant. On avait envie de te poser plein de petites questions. Et du coup, ma première question, ce serait autour de ta première bande dessinée qui a été publiée il y a deux ans, je crois. Il y a un an, il y a un, un an. an. Ouais. corps à cœur, cœur à corps. Merci Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots, du coup, sur, sur cette BD Oui. Alors, du coup, oui, c'est ma première BD. Euh, qui, en fait, est une compilation de témoignages de personnes qui désiraient avoir un regard plus positif sur leur complexe physique. Voilà, C'est 20 témoignages, il y a le mien dedans, et c'est parti d'une démarche personnelle quand j'étais, euh, euh, je sais pas, au début de l'âge adulte, on va dire, euh, où j'avais des complexes physiques et ça m'handicapait et je me demandais qu'est-ce que je pouvais y faire pour essayer d'avoir un regard autre, donc j'ai commencé à questionner pourquoi j'avais ces complexes et à travailler dessus en tant qu'illustratrice, qu et à partir de là j'ai vu que ça m'avait fait du bien et du coup bah, je me suis dit que ce serait intéressant de poser des... ces mêmes questions à d'autres personnes et voir quels sont leurs complexes, et en fait libérer la parole autour de ça, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup de bien aux gens, que ça me faisait du bien et voilà et en fait euh, ça, ça a été un long parcours parce que ça a commencé comme un projet étudiant ensuite je je voulais en faire un livre hein. j'en ai fait un livre en tant que projet étudiant ensuite sur Mademoiselle.com c'était des articles et ensuite euh, c'est devenu une bande dessinée voilà est-ce que tu peux nous parler de tes études, justement Qu'est-ce que tu qu que as fait comme études mmh, Ouais, carrément. Euh, alors, j'ai commencé euh, avec un bac euh, littéraire art plastique. Euh, ensuite, je parti, suis partie pendant trois ans en Belgique. J'ai fait une licence en fait en graphisme euh, dans une école qui s'appelle Saint-Luc, à Tournai. Et euh, après ça, c'était des études un peu compliquées. Donc, euh, j'ai arrêté les études pendant deux ans. Euh, j'ai voyagé, euh, j'ai fait des petits boulots, et après ces deux ans, je me suis dit quand même, c'est dommage, ça me plaît quand même beaucoup le, le graphisme, le, le dessin, euh, etc. Ça ne me lâchait pas trop, quoi. Et donc, euh, j'ai repris les études, j'ai fait une licence pro à Rennes, à Rennes 2. C'était euh, métier de l'édition, et du coup, c'était du graphisme spécialisé dans l'édition. Et à partir de là, j'ai eu un stage, en fait, à mademoiselle.com, qui est un média, et, et puis, et bah, à partir de là, c'était lancé, j'ai commencé, euh, voilà, commencé à travailler. Tu fais vraiment partie de l'équipe pour nous, oui, c'est vraiment chouette. Pour moi aussi <rire> et Du coup, c'est quoi cool, l'intérêt pour toi d'être à la bibliothèque bah, En fait, ça a commencé, euh, comme je te l'avais dit à ce moment-là, dans le fait de vraiment de rechercher un lieu de travail. Parce qu'en tant qu'artiste indépendante, euh, en fait, euh, mon autre possibilité, c'était soit de travailler chez moi. Euh, je déteste ça vraiment. J'aime pas du tout associer mon lieu de vie à mon lieu de travail. Euh, déjà que mon travail, c'est basé sur ma vie quelque part. Donc, euh, c'est dur de faire des... Enfin, moi, j'ai besoin de, de faire des, des coupures un petit peu. Et donc, euh, soit j'avais ça, soit en fait, ce que je faisais avant, c'était de travailler. Euh, bah, soit dans une MJC, j'avais trouvé, voilà, un... Euh, un, une résidence dans une MJC, soit euh, dans les bars, les cafés, euh, voilà. Et je me suis rendu compte en faisant ça souvent que c'était compliqué au niveau de la concentration, que je perdais beaucoup de temps à me concentrer à arriver à me mettre dans le travail parce que changer de lieu de travail à chaque fois, c'était pas vraiment idéal pour moi. Et donc euh, c'est comme ça que j'en suis venue euh, bah, après, comme tu l'as dit, notre rencontre à la MJC, de dire euh, bah, pourquoi est-ce que dans une bibliothèque il y aurait de la place pour... Euh, pour un bureau, euh, voilà, pour pour avoir un lieu de travail et puis euh, en fait euh, être avec des gens que je vais bah, considérer comme mes collègues, même si en effet on fait pas du tout le même travail, mais euh, moi ça m'aide vachement en fait euh, euh, d'avoir une dynamique de groupe, même si j'en fais pas vraiment partie, ça me fait, enfin je me rends compte que moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de stimulants euh, qui soient même autres que dans mon travail, le fait qu'on puisse discuter de plein de choses, le fait que ce soit une bibliothèque qui est vraiment militante et du coup qui a vraiment, euh... <rire> qui a vraiment les mêmes centres d'intérêt que moi, bah, je me sens vachement moins seule en fait, dans mon... même euh, dans mon parcours artistique, le fait que moi je travaille vachement sur des thèmes militants féminis... féministes, du coup c'est bah, en fait quand je viens le matin en me disant, ah oh, c'est ça qui m'énerve machin, je fais, bah ouais moi aussi <rire> ou euh, voilà quand je parle d'une problématique, le fait d'être entouré aussi par des gens qui aiment les livres ben, et toi Elise qui particulièrement aime la BD, ben forcément je trouve que ça m'aide aussi à réfléchir sur, ben, sur mon travail et sur ce que c'est que de créer un livre, de vouloir créer des histoires. Et c'est trop chouette d'avoir des gens en fait, qui sont capables d'avoir un regard différent sur mon travail. Est-ce que tu as des actualités, des projets en ce moment que tu fais du à euh, la bibliothèque, euh, des choses dont tu voudrais nous parler euh, Bah ouais carrément. Euh, alors ça a commencé, la bibliothèque ça a aussi commencé avec cette idée de créer une nouvelle BD, ma deuxième BD du coup, et euh, qui parle de l'IVG. Et, euh, et cette BD est encore en construction parce qu'en fait j'ai vraiment euh, bourriné en, euh, du coup, quand je suis arrivée ici entre juin et août, même mi-septembre, pour faire ce qu'on appelle un dossier d'édition. donc C'est-à-dire euh, un dossier qui présente un début de BD pour dire euh, aux éditeurs « c'est ça, ça que je veux faire avec vous comme travail, etc c'est ça mon sujet, c'est comme ça que je dessine, etc. » Et pour l'instant, ce dossier d'édition est encore à l'étude par des maisons d'édition. Donc euh, j'ai eu des refus, j'ai eu des gens intéressés, mais moi, je n'ai pas encore trouvé euh, ce qui me correspondait vraiment. Donc il euh, y a ce projet qui est toujours euh, en cours. Quoi. Euh, et entre-temps, en fait, j'ai eu, eu une proposition par euh, le CNRS pour faire une BD, euh, donc, qui va parler de chercheuse dans le domaine du numérique. Donc je suis trop contente, parce que pour le coup, là, c'est eux qui sont venus toquer à ma porte en me disant... Euh, Hey, « Eh, ça serait intéressant pour vous, non ?» Et du coup, j'ai fait « Ah oh, oui, oui, oui, carrément <rire> !» Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de faire 12 portraits de chercheuses qui travaillent encore actuellement dans le domaine du numérique et, euh, et d'en faire une BD qui sera distribuée dans les facs et les lycées pour, euh, bah, pour donner envie, en fait, à des, à des nanas de se dire qu'elles bah, aussi, elle pourrait faire de la recherche et que ce serait grave cool. Voilà, donc j'ai ça. Et puis, j'ai un autre livre, du coup, qui s'est lancé aussi... Euh, sans, euh, sans, euh, sans qu'on qu le cherche vraiment, en fait, euh, un, ça va être un livre avec euh, 35 portraits de femmes féministes françaises, euh, contemporaines ou pas, et qui, euh, voilà, que j'avais commencé en octobre avec une amie où euh, moi je fais les illustrations, elle fait les textes. Et, euh, et en fait, une, mon ancienne maison d'édition nous a dit oh, « ça serait vachement cool d'en faire un livre ». Et nous on a fait euh, « ok <rire> ». Et voilà, du coup je bosse là-dessus. Tu peux nous recommander une œuvre Alors bah, là, du coup, je pense à la BD que je t'ai fait, que je passée, Elise euh, euh, qui s'appelle Flippette et Vénère, de Lucrèce Andreae, si je dis pas de bêtises, okay. et euh, qui, qui est une BD en fait qui parle de, qui parle de vraiment de ma génération, j'ai l'impression, de entre une génération qui est qui essaye d'être militante, qui essaye de s'intéresser beaucoup au monde et qui se sent vraiment souvent très perdue entre ben, le fait d'être flippée pour l'avenir et le fait d'être en colère, beaucoup. Et, et c'est incarné par deux sœurs et je l'ai trouvé vraiment super. Quoi. Je le recommande. Merci beaucoup Léa. Merci, Merci à vous.